amis j'espère que vous allez bien euh, alors je suis Olga Bani, votre consultant business excusez ma voix ce matin j'ai eu euh, un week-end en deuil donc euh, j'ai un peu trop utilisé ma voix <coughs> désolé alors aujourd'hui particulièrement je, je souhaiterais encourager tous ceux qui ont eu à perdre dans les opportunités en ligne vous savez euh, la réussite euh, provient généralement de plusieurs euh, échecs. C'est-à-dire quoi Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi dans le business en ligne, ça ne signifie pas que lui n'a jamais été alarqué. Ça ne signifie pas qu'il n'a jamais investi dans un site qui a scamé. Ça ne signifie pas que, oh là, il est arrivé là en se décourageant. Donc ce matin, je voudrais particulièrement attirer ton attention, ton attention, toi qui es nouveau dans le business en ligne, toi qui es même leader ancien et tu, tu, tu n'es pas faire plier, tu aimes juste gagner et tu n'aimes pas perdre. Il peut arriver des moments où dans les business, on perd. Même dans les affaires, même quand on a une entreprise, on ne gagne pas chaque jour. Il peut arriver que tu perdes. Mais quel est le mindset? C'est quoi ton esprit après, la, euh, après avoir perdu dans une opportunité, dans un investissement, non, tu ne dois pas te décourager, tu dois juste chercher des opportunités plus fiables. Tu dois plus être vigilant avant de te lancer dans une opportunité, te rassurer que tu as euh, les éléments qu'il faut, euh, que tu as réuni ce qu'il fallait pour t'assurer de la fiabilité du business dans lequel tu veux investir. Alors aujourd'hui, les gens font beaucoup d'erreurs parce qu'on leur dit, oh, tu vas gagner 200% en 24 heures, tu vas gagner 200% en 48 heures, mais tu vas même gagner 200% en une semaine. C'est pas possible. En fait, il faut que vous le sachiez, c'est simplement pas possible de faire 200 euros en 48 heures juste parce qu'on te dit, mais 100 dollars, on te donne 200% en 24 heures. C'est pas possible. Sachez que... Quand je dis que ce pas possible, c'est pour vous dire que vous avez 99% de chances de perdre votre investissement. C'est un risque très élevé. Et ces sites généralement, on les appels les sites à risque d'investissement, vous investissez un montant, on vous promet le double en quelques jours. Vous avez la chance de perdre votre investissement. Les 1% de chances que vous avez de retrouver ce qu'on vous a promis, vous pouvez le retrouver aujourd'hui et demain quand vous investissez encore. C'est juste une manière de vous attirer. Vous investissez 10 dollars, le lendemain, ça vous donne 20. Après, vous investissez 1 million, le lendemain, ça vous donne 0. En fait, vous n'avez même jamais investi. Et voilà comment vous vous découragez. Parce que vous voulez trop vite la facilité. Alors arrêtez de chercher la facilité si vous ne voulez plus être arnaqué sur Internet. Ça, c'est d'abord. Vous devez l'avoir. Vous devez avoir cela en esprit. Que moins vous chercherez la facilité, et moins vous serez arnaqué. Aujourd'hui... Tout le monde veut gagner de l'argent. Personne ne veut parrainer. Personne ne veut. Tout le monde veut de la facilité. On gagne de l'argent sur Internet facilement mais il faut, il faut s'investir aussi. Il faut mettre de son temps. Il faut prendre du temps pour même étudier le business dans lequel vous voulez vous lancer. Même si vous voulez, même si vous êtes un investisseur. Disons que vous êtes un investisseur. Sachez que un investisseur, c'est celui qui met vraiment le gros moyen pour que son argent travaille pour lui. Et là, je ne parle pas de ces gens-là. Je suis en train de parler des jeunes qui veulent se battre sur Internet à trouver des petits moyens pour essayer soit de payer de leurs études, soit d'arrondir les fins du mois. C'est ces personnes-là que je parle. Ceux qui n'ont pas les, les, les 500 000 pour investir dans les opportunités fiables aussi, mais qui ont peut-être les, les, les 20 000, les 50 000, les petits 100 000 qui peuvent investir. Et puis voilà, sachez que vous devez travailler aussi. Vous ne devez pas avoir peur du parrainage. Non, non, non, vous ne devez pas avoir peur du parrainage, parce que vous savez, aujourd'hui en Afrique, c'est l'Africain qui a peur de parrainer, vous allez le remarquer. En Afrique, tout le monde veut la facilité, personne ne veut être leader, personne ne veut parrainer. Vous savez pourquoi on ne veut pas parrainer Parce qu'on est simplement chiche, c'est la vérité. C'est quoi le parrainage, le parrainer c'est partager, c'est donner l'information à l'autre, que voilà, il y a ici une entreprise avec laquelle tu peux te faire de l'argent, on investit tellement de temps, et voilà, le fait que tu aies parlé de, de, de, de que tu aies fait la promotion de l'entreprise, tu as des bonus de parrainage peut-être qui vont arriver. Mais non, personne ne veut en Afrique. En Europe, les gens sont milliardaires grâce au parrainage. MLM a rendu les gens millionnaires, milliardaires. En Europe, dans d'autres pays. Mais en Afrique, oh là, c'est pas possible. L'Africain, non, non. D'abord, sa nature de chicheter, il va te dire qu'il n'aime pas parrainer. Et puis, il va te poser la question, comme on me demande plus souvent, tu gagnes quoi à me parler de ça, parce que non, c'est que chez nous, là, et tout. Non, mais moi, je vous ai déjà dit, hein? moi, je fais la promotion de l'économie numérique, pour l'Afrique, en Afrique. Je veux montrer aux Africains qu'ils peuvent se faire de l'argent sur Internet, qu'ils peuvent sortir de la précarité, et pour moi, c'est ça qui fait mon bonheur. C'est-à-dire, quoi, le simple fait que je suis en train de vous parler, là, maintenant, c'est quoi le parrainage derrière, je ne sais pas. Mais il faut que les gens changent de mentalité, il faut que l'Africain change de mentalité, qu'il comprenne qu'il doit travailler pour, son, pour gagner son argent. Même si c'est sur Internet, on dit travailler sur Internet. Par exemple, travailler à domicile, ça signifie quoi Tu actives ta connexion Internet, tu prends ton téléphone ou ton laptop, tu te connectes et puis tu fais des petites activités en ligne. C'est ça, travailler sur Internet. Maintenant, on vous dit il y a des opportunités où voilà tu investis peut-être 10 dollars, mais grâce au parrainage, tu peux gagner jusqu'à 72 000 dollars. C'est vérité Et les gens ont déjà gagné beaucoup d'argent avec des MLM comme ça ou avec simplement 10 dollars. Tu investis 10 dollars, on te dit, ok, invite deux personnes, invite 4 personnes. Tu le fais et tu n'invites pas juste pour inviter. On ne t'a pas demandé d'aller inviter ton père ou ta mère ou ta soeur. Invite ceux qui sont sur Internet, invite ceux qui, les prospects qui sont en ligne, qui cherchent aussi comme toi, qui veulent travailler comme toi, mais ils ne trouvent pas les, les opportunités. C'est eux qu'on te demande d'inviter. On te demande pas d'aller de, chercher. Tu vas dire, non, c'est Dieu, j'ai parlé de tel et tout. Non, non, non. Nos proches seront toujours sceptiques, sauf si vous, vous êtes tamponné sur Internet dans un site qui, qui dit gagner de l'argent sur Internet. Là, tu vas dire, OK, d'accord, ici, on est sur la même longueur d'onde. À défaut, vos prospects, c'est sur Internet, ils sont. C'est sur Facebook, ils sont Instagram, ils sont partout. Si tu vois quelqu'un avec qui tu es dans un même groupe. Vente en ligne, ça signifie que la personne aime bien acheter en ligne. Que Quelqu'un avec qui tu es dans un groupe, gagner de l'argent sur Internet, ça signifie que la personne cherche à gagner de l'argent sur Internet. Donc, il a la recherche des opportunités et il va aussi partager des opportunités. Donc, ne vous arrêtez pas à dire que c'est difficile de trouver des prospects. Ce n'est pas difficile. Ce n'est même pas difficile. C'est très facile parce que tu as des groupes. Tu as l'avantage d'être sur Internet où tout l'univers est ouvert. Donc, si tu fais, tu as, tu as la possibilité de gagner une personne par jour sur Internet. C'est possible. Arrêtons un peu la paresse. Arrêtons de dire que non, c'est difficile de parrainer et tout. Oh non, euh, vraiment, j'ai ai, qu'une aide, je sais pas, c'est ça que les gens aiment bien dire. Oh, il y a eu qu'une aide, MLM là. Non, non, non arrêtez d'être sceptique sur tout. Parce que là, on va vous anarquer. C'est là-bas où vous allez mettre tous vos millions. Là où on vous dit, non, c'est petit comme ça, invite les amis et tout, et tout. Non, non, non, vous êtes sceptique moi je n'aime pas le parrainage, je le parrainage et tout. Arrêtez ça. C'est le MLM si tu veux être millionnaire rapidement là investis-toi dans le MLM travaille un peu et forme-toi une équipe je y une équipe de leaders on est une équipe de gens qui veulent devenir leader on ne naît pas leader on le devient on apprend à l'être donc euh, voilà j'espère que vraiment euh, ceux qui se sont lancés dans les opportunités en ligne brusquement les coins pro les min jobs et tout ça là ils ont perdu de l'argent ne vous découragez pas je peux vous dire que je suis désolé pour vous Vraiment, euh, comme on dit chez nous, assia Pour vous perdre, on est tous passés par là, mais ne vous laissez pas abattre. C'est juste le découragement de l'ennemi. Vous savez, euh, il n'est jamais très loin. Donc, ne vous découragez pas. Parce que vous savez, pour devenir, euh, pour sortir de là, pour sortir de la, pour sortir de, de, de la précarité, pour, a, pour arracher sa liberté financière, il faut se battre pour ça. Et c'est, on va passer par des échecs des découragements, des échecs, des découragements. Mais ce que je vous dis, c'est de ne pas vous décourager. C'est de ne pas vous décourager. Parce que le chemin de la réussite, là, ce n'est pas toujours facile. Mais sachez que sur Internet, vous avez la possibilité de sortir, euh, d'arracher de, de, de, votre liberté financière, de sortir de la précarité, d'arrondir vos fins du mois. Parce qu'il y a des opportunités fiables sur Internet. Ne vous découragez pas, les amis. Tu es nouveau, ancien, et ne te décourage pas. Moi, je t'invite à devenir un leader. Je t'invite à devenir un top leader, je t'invite à être le genre de personne qui dit dès que j'ai une opportunité, je peux parler sur internet et tout, et tout, et tout. Vous avez l'avantage qu'avec moi, ceux qui travaillent avec moi, moi je peux vous former, je, peux vous, je vous recommande des groupes où vous pouvez en créer. je vous dis comment y intégrer. C'est simple. Donc voilà, je vous invite vivement à ne plus, euh, à vous relever, voilà. Vous qui êtes découragé, relevez-vous, euh, gardez toujours la positive attitude. C'est très important. Voilà, c'est important. Même quand tu fais une perte, sourire. Même moi, dans mes affaires, euh, vous savez, je vends les crypto-monnaies. Il peut arriver sur mon site. que Quelqu'un, j'ai même vu ça récemment. J'ai fait une erreur sur le numéro. La personne a envoyé l'argent sur un autre numéro. j'ai même pas pris la peine de à la personne parce que je savais que la personne ne pas me renvoyer mon argent. Mais j'ai servi la monnaie à la personne. La personne n'a même pas su que j'ai eu une, euh, une petite perte. Mais, ça peut arriver de faire des pertes. Ça peut arriver à n'importe qui de perdre. Ça peut arriver à n'importe qui de faire une mauvaise affaire. Mais, ce n'est pas pour autant qu'on se décourage, on se relève, et on se dit, voilà, la prochaine opportunité, je me mets à fond. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous remonter le moral, à vous booster et à vous dire, oui, je veux aller plus loin. Donc, par la même occasion, je vais profiter pour te dire que je veux t'inviter à rejoindre ma team si tu veux travailler dans les MLM ou d'autres opportunités en ligne, si tu es même un investisseur et que je veux investir sur une plateforme tiable. Voilà. Vous trouverez mes informations en description de la vidéo ou en commentaire. Surtout, n'hésitez pas. Mais tout ce que je vous dis, c'est garder le mindset, garder l'esprit oh, le haut. Ne jamais vous décourager, même si ce n'est pas facile toujours rester avec les sourires. On se dit à très bientôt et je vous attends. Je vous attends. Si vous voulez me rejoindre, si vous voulez devenir un leader, je vous attends dans ma team. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager. À tous ceux à qui cette vidéo peut aider, tous ceux, vous connaissez des gens qui ont perdu de, de l'argent sur Internet, envoyez-leur cette vidéo, ça va les aider à les remonter parce qu'on est tous passés par là. Allez, on se dit à très bientôt pour la future.